Okay. Fraction. Fraction example. Okay. I made a circle. Je fais un circle. Moi fais un circle. I divide in four. Je vais le diviser en quatre. Premièrement, je le diviser en quatre. Parti. Je got 1 4. J'ai un quart. Moi, j'ai un quart. Ensuite, lorsque j'ai fini de le diviser en quatre, then, after dividing en quatre, je vais le diviser en quatre. I'm going to divide in eight, parties. And eight parts, equal parts. I'm going to, di to divide in eight equal parts. Je vais diviser le cercle qui représente l'unité en huit parties égales. This circle represents unity. unity, like one orange one orange. So, so I divide more, I divide more, I divide more plus toujours. Et puis on compte, Let's count how many parts equal parts I got. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So now I divide more in eight equal parts. So je divise en huit parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais diviser en 8 parties. La même unité, la même orange. Je bon, divise orange là. en 8 parties qui égale. OK? 8 parties égales. Donc, so, 8 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, le so, dénominateur. OK? Le dénominateur c'est en how many parts le fraction il divide. Le dénominateur indique à combien de parties l'unité est divisée. So, The denominator indicates how many parts unity is divided. The denominator indicates how many parts. Unity This is unity. The unity. Okay, how many parts? And how many parts it divide. I divide first of all in fourth, then I divide an eighth. So, if I got a fraction before one fourth one-fourth and I divide more on eight-parties you can have a, a, a, a fraction again so one by two done two four by two done eight so one-fourth is it like we take two parties from the eight so you can have the a equal fraction like that so vous pouvez avoir des fractions égales. Par exemple, si nous prenons la première fraction qu'on a fait un quart, on a pris un parmi les quatre parties. Un, deux, trois, quatre parties, on a pris un quart. Et puis, quand on a divisé en huit parties, on veut trouver la, part, la fraction égale à un quart. Si so, on multiplie, un par deux donne deux, quatre par deux donne huit. Au moins que si on multiplie la même fraction par la même quantité, la fraction n'augmente pas. C'est une fraction égale qu'on qu qu obtient. Là, nous multiplier une fraction par le même chiffre-là, fraction égale libaire. Et pas une fraction qui est plus sous fraction égale. chiffre-là doit être plus mais est égal. OK On peut pas changer valeur, la fraction qui était là avant. C'est même, ou Juste, vous venez diviser. Vous prenez ces mêmes corps là Et puis, qui vient de deux parties, vous venez Vous prenez Là, on prenez deux dans les huit. Vous est divisé. Avant, on te prend un dans les quatre. So, c'est ça. La fraction ne change pas si on multiplie les deux termes en haut et en bas par le même chiffre. On obtient toujours une fraction égale. So, un corps égale à deux huitièmes. Deux fractions dont je change. If, on, if, on, if, on, if, if you multiply the numerator, the, numerator, the numerator and the denominator by the same number, like two, you got the, the first fraction, one-fourth. You have divi divided the unity in four, you take one-fourth, one-fourth, now you, you decide to divide the unity in, in eight, equal parts. Equal parts so now one fourth you multiply by two and multiply by two now it's eight you you got two eighty two eighth eight. so this is the same one fourth equal to eight the same same same fraction so you got lowest term here you got the term Is, is bigger but the same fraction so one fourth and two eight so now because you got one eighth in each one eight so you you can add them so if you got one eight plus one eight you got two eight yes one eight okay Meaning you you take one from the eight equal parts plus one again from the eight equal parts and then you, you, you add them the denominator doesn't change you can add the numerator only one plus one equal two ainsi donc si vous avez une addition avec le même dénominateur commun on n'a qu'à les numérateurs. On, met, on remet le, le, le chiffre 8 ici et puis on additionne les numérateurs. Ça vous donne 2 huitièmes. So, vous voyez bien, le 2 huitièmes représente un corps qu'on avait avant. On avait avant. On, on a simplement divisé beaucoup. C'est ainsi que si on, si on veut prendre un, un, un exemple pratique, on a une famille qui avait quatre enfants quand, quand, on, quand, quand, quand on divise la nourriture, on divise en quatre parties, ok? Et, et, et une autre famille qui, qui a huit, huit, huit enfants, on, la même unité, ça veut dire l'unité peut représenter un salaire, n'est pas toute une orange, un salaire c'est une unité. So, so le, la, les deux familles ont le même salaire, mais une famille a quatre enfants et une autre famille a huit enfants sur so, le salaire de la famille qui a 8 enfants on va le diviser on va le diviser pour les 8, pour les huit ce qui veut dire que on aura avant on avait un corps un corps un corps corps ok un corps et then pour, le, pour pour la deuxième famille on aura un huitième un huitième un huitième un huitième un huitième un huitième et si on veut trouver l'équivalent uh, uh, on aura affaire on additionne et puis on peut toujours multiplier pour trouver la fraction égale. Now, two families, okay? The first one has the same salary, than the second family. But the first one has only four kids, the second one has only eight kids. So... The same salary will be divid divided more with eight kids. And if you are among the, the, the eight family, among the eight kids, you will get less. out Because the same thing is divided more. So, eight four, eight eight, um, one eight for each one eight one eight one eight one eight one eight divide more and before the first family one fourth one fourth one fourth one two three four four parts so four equal parts after that the second family eight equal parts so you want to know how we can be if you can say in in eight eighth, what a fourth represent so we put it here okay so i want to say like uh, you got to know if you got like one fourth and one eighth Even though the the, the, the, the, the the denominator is bigger, doesn't mean the fraction is is equal. The, the, they are not equal fraction because you got one eight, one 4 in one eight. The one one you divide by more, you got less. So uh, between one fourth and one eighth, okay, one fourth is is, is bigger. 1-8 is less. It's so, ainsi, je dis que si vous prenez ces deux fractions, un corps et un huitième, un corps est plus grand et plus grand que un huitième. OK? Un corps est plus grand que un huitième parce que l'unité 1 est, est divisée en huit parties pour un huitième. So, on a divisé mort, on a divisé mort, on a reçu moins. On a aussi moins. Et un quart, on a seulement divisé en quatre parties. On a reçu plus. So, ce qui veut dire que, pour rendre la fraction égale, okay, on a multiplié, pour trouver la fraction qui est égale à un quart, parce qu'un huitième, quand on parle de huitième, un huitième n'est pas égal à un quart, so, on, on multiplie une fois de deux, quatre fois de huit, et vous voyez bien qu'on a appris les deux. Un huitième plus un huitième, ça vous donne... 2 huitièmes. Ça nous dit que sous no di pour une fraction, il y a eu un corps avant. L'autre est divisé ça en 4 là. Sous pour encore corps, Ouais. Ou pour une encore, un corps, la fraction, il y a eu un corps là. pas égal à la fraction, il est un huitième. Ok? Il pas égal. Et encore là, les est plus les, les petit. Il est plus grand que 1 huitième. Pardon, excuse-moi. Il plus grand. Même si il y a la plus en il plus grand. Parce que le dénominateur là, c'est le qui indique en combien partie l'unité a bon divisé. Si vous divisez un en 8, ou pouvez recevoir moins. Même si vous ou un divise en 4, vous qui un groupe 4 là, a gagné plus. Et même Jean, pa après, il même gens avec les voisins. Mais si pas papa fait plus petit, les voisins font moins. Ou après, l'autre l'assemblée est plus riche. Mais ce pas plus riche. C'est parce que il y moins petit. Donc, so, mettez ça bien dans tête. Ou que, combien vous avez divisé les choses importantes? Je So I que si vous êtes you are among famille, with four kids you will receive more if you are among the family with eight kids you will, you will receive less okay it will appear that the family with four kids is richer no they got the same salary both fathers have the same salary but when you got more kids you got to divide more so meaning we want to see in that family they give one fourth so in the in the other family what, what is it equal for the other family It's equal two, eight eight to eight so one power two done two four power two don't give it one by two two four by two eight c'est ainsi, j'ai dit que les deux familles, les, les, les parents reçoivent le même salaire. Les deux différents parents reçoivent le même salaire. La première famille a seulement quatre enfants, tandis que la deuxième famille a seulement huit enfants. La première l'enfant, qui fait partie de la famille de quatre, recevra plus après la division et après le portage. Tandis que l'enfant de la famille de huit enfants recevra moins parce que on a divisé beaucoup plus en huit parties égales. So, now, nous, nous avons besoin de savoir, quand on prend un sur les quatre, un corps de la famille de 4 à combien ça est égal quand combien cela est égal de la famille de 8. So, c'est pourquoi on a ce schéma. On a aussi on a divisé en 4 on a aussi divisé en 8, so, on peut clairement voir que le 2/8. Mais on voit le 2/8, il faut le prouver. Okay? Comment on, on le prouve On le prouve. On a qu'à multiplier, quand on multiplie, quand on multiplie les deux termes de la fraction par le même chiffre on obtient une fraction équivalente. 1 pour 2 donne 2, 4 pour 2 donne 8, huit, 2 huitièmes. Et ensuite, on peut faire de cette façon, si on prend 1 huitième, 1 dans la 8 ici, 1 dans les 8 ici, un dans les on additionne, on conserve le même dénominateur, le dénominateur est commun, on le remet ici et on additionne seulement le numérateur. on a 2 huitièmes. So, la fraction 1 quart est égale à 2 huitièmes.